Salut toi, tu vas bien Cette semaine, sont des images fraîches qui datent de cette semaine justement. Et j'ai testé dans le plus grand des secrets, je ne voulais surtout pas qu'on pique l'idée, j'ai testé le multimodal avec ma bicyclette. Donc je suis parti de Beson, une direction la gare de Houille, une carrière sur seine Pour aller fourrer mon croix de fer dans le la ligne de train J, qui permet de relier directement, euh, la gare de Houille-Carrière-sur-Seine, qui est à juste 2 km euh, de notre domicile, à la gare de Paris-Saint-Lazare. Autant dire que de venir euh, du dehors de, de la frontière du Grand Paris pour euh, rejoindre euh, le cœur de Paris en 12 minutes, c'est euh, absolument sidérant. C'est une ligne qui est assez méconnue. Jusqu'alors, le plus souvent, euh, je prenais euh, le RER A. Ayant fréquenté beaucoup l'an passé, quand on était dans toute notre période de travaux, qu'on habitait encore euh, du côté de la porte de Vincennes à Paris, euh, on l'utilisait beaucoup. Bon, c'était quand même assez violent aussi. Oui, carrière sur scène jusqu'à Nation, euh, c'était 23 minutes qu'à quai. quai c'est quand même euh, tout autant sidérant. Bon, bah, ça l'est moins que la ligne J, qui, qui met carrément 12 minutes pour aller à, à saint lazare parce que tout simplement, c'est un trajet direct. Alors pourquoi je voulais aussi que ça reste un petit peu secret jusqu'au dernier moment Tout le monde euh, se met à publier des vidéos, c'est pas faute euh, d'avoir plaidé en ce sens. Euh, le truc c'est que bah, ça devient un petit peu plus difficile de trouver euh, déjà de quoi se renouveler d'une manière générale, à titre personnel. Mais en plus ça pas aller marcher sur les plates des uns et des autres, des unes et des autres. Donc là bah, c'est parfait, euh, du multimodal. Euh, du train, euh, pas du RER à proprement parler, on va dire. Il euh, y a une grosse spécificité de cet itinéraire, c'est qu'il m'évite de passer dans les souterrains. Je m'explique, si jamais euh, je me rendais à Nation en RER, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup d'escalators à grimper et beaucoup, beaucoup de, de couloirs à traverser, euh, parce que la Nation, c'est très, très profond, euh, la station de RER. Me voici à la gare de Houille. Alors j'ai pas pris le chemin le plus direct, hein. c'est tout simplement c'est la première fois que je prenais cette ligne, la, la ligne Précédemment, je, J. Précédemment j'avais déjà utilisé la L, qui est à peu près le même tracé, elle va, elle va finir à Saint-Lazare aussi, mais elle est omnipus, elle passe par Ragnars-sur-Seine, euh, voilà, Bécon-les-Bruyères, tout ça. Euh, là c'est vraiment indirect. Et en fait j'avais un accès bien avant, on est passé devant, enfin je suis passé devant avec ma caméra, et je pouvais carrément y arriver euh, par le plancher des vaches. Euh, en m'évitant de descendre des escaliers pour les remonter ensuite. Voilà, et puis ce sont des rames assez modernes, avec euh, bah, certaines voitures qui sont euh, ciglées avec un pictogramme de vélo. Hein, où il y a une bonne plateforme euh, bien agréable pour euh, faire du multimodal justement avec ton vélo. Il y a quand même beaucoup de gens qui font du, du multimodal comme ça dans le bassin parisien. J'ai une copine qui vient de Fontainebleau, par exemple, euh, tous les matins, et qui retourne tous les soirs voilà, euh, via la gare de Lyon. On arrive à la gare Saint-Lazare, voilà ce que j'aime. Bon alors j'aurais pu viser la tête du train, euh, ça m'aurait évité de marcher aussi longtemps. Là évidemment je, je pousse mon vélo sur le côté, il ne s'agit pas de monter sur le vélo euh, sur le quai de la gare. Et puis en plus c'est pas bien pratique, on réalise, on voit bien qu'on n'est pas les seuls non plus. Il y en a pas mal des cyclistes là qui utilisent cette ligne là, et qui, qui passent par cette gare de Paris Saint-Lazare à partir de là, je vais partir tout le droit. Ce pas le plus simple. Hein. Sur la gauche du grand hall de gare, il y a une, une sortie euh, PMR proof, euh, donc euh, adaptée aux, aux personnes à mobilité réduite avec des rampes et tout ça. Et ça t'évite aussi des escaliers. Et puis puis tu seras rendu dehors plus vite en plus. Donc j'apprécie... Énormément ça par rapport à une gare souterraine. Non seulement je gagne du temps, euh, franchement 12 minutes pour venir, mais en plus euh, je ne perds pas de temps à m'extraire d'une si grande gare qu'est la gare Saint-Lazare. Et à partir de là, bah, je mine de rien, voilà, après plus de 6 mois, hein, c'est quand même énorme, c'est la moitié d'une année hein, pour les mathématiciens. Après plus de 6 mois, je reconnecte mes roues euh, au bitume parisien ça n'a l'air de rien comme ça mais pour moi à ce moment-là c'est un événement et c'est un, un grand moment avec tout ce que ça peut euh, impliquer aussi hein, parce que malheureusement j'ai j'ai été un petit peu impressionné voilà ça faisait longtemps que j'avais pas euh, posé mes roues dans Paris que j'avais pas euh, slalomé dans dans un beau carpocalypse comme aux alentours de la place de la Madeleine. Et ça fait partie du jeu, il faut être un petit peu agile, il faut être un petit peu en forme et pas être... Euh, voilà, Je ne l'aurais pas fait à une main, comme je circulais cet hiver, euh, pour faire 2 km pour aller voir ma, ma kiné, et 2 km retour ensuite. Euh, non, il <rire> vaut mieux avoir euh, toutes ces pleines capacités physiques à ce moment-là. Donc un grand moment pour moi, euh, voilà, mais avec euh, beaucoup d'attention et très sur le qui-vive. ah ouais c'est super cycle friendly ça il a un petit côté parisien hein, qui m'avait pas tellement manqué hein. bon, on va dire comme ça hein. Hein? on est d'accord c'est pas trop le rêve là la situation ah, surtout quand les deux roues passent même pas quoi c'est vraiment la tristesse hein. on doit aller avoir un shortcut là allez oh, les mecs alors ah, oui, on peut pas euh, faire le tour là on est obligé de se faire descendre c'est vrai de vrai pourquoi que, donc qu'est ce qui s'est passé là euh, un truc a explosé alors je peux me profiler ouais merci à tous Oh là là le Carpeucalypse. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le bordel Je crois, oui. Je crois qu'on peut le considérer aisément. Allez, la rue Royale, la mythique rue Royale. On va aller bouffer sur la Concorde. La fleur au fusil la bobe aux lèvres. Ça va être trop bien. Mais je suis tellement content de retrouver Paname, quand même, un Paname sur les roues. Hein. Sur les roues et sur les pavés, bon bah je les ai bien sentis quand même. Par la suite j'ai fait le retour intégralement à vélo, le lendemain j'étais bien content de me reposer aussi, enfin de, de mettre mon épaule en repos. Voilà, c'est pas encore totalement récupéré toute cette affaire, c'est en bon chemin. Euh, je passe en mode trottinette, voilà, hein, tu vois bien là comme ça Dodeline, euh, c'est normal, j'ai le pied droit sur la pédale gauche et je pousse avec mon pied gauche tout simplement. Et puis je vais rejoindre l'itinéraire de contournement de la place de la Concorde, c'est bien la première fois de ma vie que je le prends. Donc je vais chercher ça euh, en passant par ces grandes aires piétonnes là, qui à proprement parler ne sont pas des trottoirs, donc j'ai théoriquement parfaitement ma place à allure modérée. Et puis je vais passer par cet ancien parking là, hein, qui visiblement est encore utilisé par certaines autos. C'est peut-être un, un parking contemporain encore, je ne sais pas. Et euh, on va rejoindre donc le fameux itinéraire euh, piéton euh, slash euh, cyclable, mais qui est avant tout une aire piétonne, hein, voilà, du parc Rive de Seine à Paris. Tu vas pouvoir constater le nombre euh, incalculable de cyclistes qui passent dans les deux sens. C'est à mesure que je visionne des images partagées par les uns les unes les autres de ce fameux souterrain des Tuileries. Euh, plus j'en vois et plus ça se garnit, <rire> ça devient vraiment euh, une réelle voie de passage et quelque chose de très très précieux pour les cyclistes, euh, les personnes qui se déplacent à vélo, voilà, tout simplement, euh, en dehors de toute considération de loisirs par exemple ou de, ou de balades, là on, on parle d'un itinéraire qui est très précieux pour, de, pour les gens qui se déplacent à vélo quotidiennement et qui vont passer le matin dans des heures où il n'y a pas encore beaucoup de piétons et, euh, et en fin de journée euh, où il y en a un petit peu moins quoi qu'on arrive dans la saison où il y en a non-stop jusqu'à plus soif. Et à l'approche de la sortie du souterrain, tout d'un coup, je rétrograde euh, sévèrement, je, je modère euh, conséquemment mon allure. Voilà. Dans le tunnel, c'est très large, il y, y a peu de monde, donc tu peux te faire plaisir à rouler euh, à la vitesse euh, que tu désires. Voilà, là, un cycliste qui me, qui me double euh, à cette vitesse-là. J'estime, de, de ce que je vois là actuellement, bon la vitesse est accélérée juste... Euh, euh, deux fois, mais je trouve ça euh, pas cool hein, d'y aller à cette vitesse-là dans ces heures-là où il y a quand même pas mal de fréquentation piétonne. Encore une fois, ils sont chez eux ici. Hein. C'est euh, avant tout leur terrain de jeu. Voilà. On est euh, accepté, on est autorisé à circuler là, mais euh, pas comme des frappes pas dingue, euh, je pense, hein. auprès de Massel, Tu en avais parlé euh, dans sa Daily Ops, euh, ici même. Euh, pour le coup, c'est vraiment une ère euh, récréative, euh, slash euh, touristique. Faut que j'arrête avec mes slashs de partout. <rire> bon, on n'avait pas une super super lumière ce mardi soir. Il est euh, à peu près 19h là. Hein. J'aurais dû filmer en fait, j'aurais dû faire un plan séquence euh, de toute la soirée qui filmait les quais euh, avec les, les cyclistes qui passaient. C'était un ballet incessant, c'était impressionnant c'est fou, c'est incroyable comme euh, vraiment beaucoup de gens passent par ici on est à l'approche du Pont-Marie je vais pas tarder à marquer une petite pause pour euh, décrocher ma caméra euh. donc là c'est la GoPro Hero 7 euh, dont j'ai désactivé le mode hyper smooth parce que je l'ai posé sur le Karma Grip donc le stabilisateur de chez GoPro tu auras remarqué que par moments ça tremblotait un petit peu au mouvement c'est parce que je la portais trop basse et du coup le, le grip avait tendance à buter. Voilà, On voit bien quand je tourne, il a tendance à buter à ce moment-là, donc euh, je le sollicite beaucoup. Je l'ai porté plus haut pour le retour et, euh, et j'ai résolu le problème. Donc ce que je voulais faire à ce moment-là, euh, c'était enlever mon harnais parce que je voulais porter le grip à la main, de la main gauche en plus, c'est-à-dire connecté à, euh, à l'épaule qui est encore un peu meurtrie, mais parce que je voulais faire un petit plan sympa voilà, avec la roue en amorce du vélo puis surtout avoir euh, la possibilité de cadrer euh, la toute fin de mon parcours, juste à la sortie du Pont-Marie, voilà, pour filmer tout le monde. Parce que je savais qu'ils étaient là, et qu'ils étaient là depuis au moins une heure pour certains, et certaines. Alors là, j'ai eu le droit à l'acclamation générale, en mode de star. Rétrospectivement, ça fait super chaud au cœur, sur le moment, c'est très gênant. Mais vraiment, ne faites plus ça, s'il vous plaît. Bravo. Alors, ils étaient tous sages, tous attablés. Bon, il n'a pas fallu longtemps avant que tout le monde se lève et plus personne soit assis. Et puis, ça papotait dans tous les sens. Certains sont partis, beaucoup d'autres sont arrivés. Et puis, environ trois heures plus tard, eh ben, c'était le moment de, de souhaiter une bonne soirée. Bonjour Bonjour Et de rentrer dans ces pénates. Et puis, au, au plan vidéo, euh, j'avais vraiment envie de partir juste avant la nuit, quand même. Euh, parce que c'est là où tu attrapes un joli ciel bleu, justement. Mesdames, Salut, Salut, salutations distinguées. Vous êtes filmé là, dites au revoir. A ah. <rire> bientôt, plaisir. Ouais. Je... Non, je n'ai pas mis pour venir, mais là je suis. Tu moi je, je, je teste. Je, je, mets... je mets au bon d'essai, donc euh, je vois ce qu'il me propose. Mais déjà, ça me plaît pas, il veut que je prenne là-haut, donc... Euh... C'est Oui, non, mais j'ai une béquille aussi. Une béquille, oui. euh, ouais. <rire> Allez, ciao Voilà quelque chose d'absolument formidable dans cette vélosphère sphère sur Twitter, entre autres hein, d'ailleurs, mais d'une manière générale avec les réseaux sociaux, euh, bah, c'est ce côté communautaire où très vite tu peux euh, comme ça facilement rencontrer des personnes que tu ne fréquentais que euh, virtuellement Section pavée. et puis euh, passer deux, trois heures euh, à papoter, à échanger. Euh, à plaisanter, à rire, voilà. Euh, on a eu la chance d'avoir euh, le premier adjoint à la maire de Paris, euh, Christophe Najdowski, qui était de passage, euh, qui est rentré du travail et qui s'est arrêté, euh, béquillait son vélo et euh, qui est venu papoter euh, voilà, euh, pendant un bon moment avec euh, celles et ceux qui voulaient. C'est quand même super sympa. C'est vraiment un, un vrai petit plaisir cette euh, twittosphère cycliste. Euh. Surtout quand tu arrive à, à mettre des visages sur des, sur des pseudos, après tant d'années à se fréquenter virtuellement justement. Je repars par la rue de Rivoli, alors je vais me fier à ce que me propose Géovélo. Ça me donne l'occasion de, de jauger un petit peu l'avancement de, de l'aménagement de, de du REV, le réseau express vélo. Ça donne une, une alternative, quand ce sera terminé, ça donnera une alternative dans les deux sens. Auberge de Seine piétonne, hein, je pense au moment où ça doit grouiller un petit peu dans tous les sens. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis, euh, il se trame aussi euh, à peu près la même chose euh, sur la rive d'en face. Voilà Sur les KO, mais euh, sur la rive gauche. Un REV vraiment euh, très structurant euh, qui, qui va traverser tout Paris euh, par la rive gauche aussi. Et là, on n'est plus dans... Euh, euh, une aire piétonne, mais vraiment dans un vrai axe structurant pour le vélo en euh, bidirectionnel. Quelque chose de sérieux, de protégé et de réservé, ce qui n'est pas le cas des berges piétonnes, dans l'occurrence. Et puis, euh, bah, l'avantage de partir passer euh, 10 heures du soir, c'est que Paris redevient euh, paisible, pas du tout englué euh, d'un trafic automobile congestionné, mais tout est fluide, tout passe bien, tout est plus large, euh, enfin, puis c'est le bonheur, enfin moi j'ai toujours aimé... Beaucoup aimé et beaucoup apprécié euh, traverser cette rue de Rivoli comme ça, à bonne allure, à essayer de, de tenir la, la séquence de feu et euh, de jouer à chat avec les feux verts. C'est une rue que j'aime beaucoup. Alors, on notera la disparition désormais de l'ancienne piste Tibérie hein, qui était sur la droite, sur la fin de la portion, puisque justement on travaille à, à terminer euh, la bidirectionnelle sur le côté gauche à cet endroit-là. Et c'est pas plus mal parce qu'elle a été un petit peu gangrénée par les stationnements des cars de tourisme et des, des touristes qui descendaient. Instant de chevaux dans la rue Saint-Florentin. Euh, donc, Velo m'a proposé de remonter euh, en direction du 9e, 17e, tout ça. Donc, on va repasser par la, la place de la Madeleine. Et puis, il ne va pas du tout me, me, me faire remonter ni les champs, euh, ni passer par la Grande Armée. Euh, il me fait rejoindre le boulevard euh, Malzerbe. Et ses mythiques pavés, il euh, y a un milliard de pavés sur ce boulevard il n'y en a pas un qui est placé comme euh, les autres. <rire> C'est une performance. Non, sérieusement, il est pas très agréable. Mais il a le mérite d'avoir, et puis bon, c'est le 8e arrondissement, euh, et puis ça se termine par le 17e. Il, il a le mérite d'avoir cette, euh, cette bande cyclable tout du long et de chaque côté. Et ça, c'est quand même super agréable. J'en avais parlé une fois, il y a, a peut-être un an d'ailleurs. Je proposais <rire> à qui voulait bien l'entendre. Plutôt de faire une, une belle bidirectionnelle, bien, bien, bien efficace, là. Ce serait encore mieux parce que, voilà, en journée, euh, cette bande cyclable, elle sert de, de parking sauvage hein, à tous endroits. Donc, euh, une bidire, ce serait peut-être un peu plus pertinent. Et notamment pour les véhicules de secours qui ont besoin d'intervenir, ce serait euh, un super sauf conduit, justement. Tu as bien pu voir ce Carpeucalypse, euh, l'après-midi même, sur euh, la Madeleine. À Madeleine, il n'y a pas une bande, il n'y a pas une il n'y a rien du tout. Donc, euh, en cas d'intervention de, de véhicules de secours, c'est tragiquissime parce que personne ne peut passer. Tout le monde s'est engagé de toutes parts dans cette intersection. Euh, il en va de même pour la place de l'Opéra aussi, qui est mythique pour ses, pour ses bouchons. Ah, puis ici, sur la fin de Malzerbe, euh, bah, ce ne serait pas idiot de remettre un petit coup de peinture parce que là, visiblement, elle n'est pas assez visible. Au redémarrage de la Clio, là... Non, non, elle n'a pas voulu du tout me laisser l'espace qu'il fallait. Puis tu vois bien que la bande, après, tu la devines vraiment, elle est usée à force d'être euh, roulée par des pneumatiques euh, surmontées d'un véhicule d'une tonne et demie, voire beaucoup plus. Désormais, on est dans le 17ème. Euh, c'est toujours aussi large. Alors voilà, bon, on quitte la bande cyclable pour une voie de bus. C'est pareil, le, le, de temps en temps, les pavés, le macadam, tout ça, c'est tellement... Euh, même si c'est plus du pavé que c'est du macadam, il y a des gros trous, c'est mal entretenu. Bon, et Pourtant, il y a eu des gros travaux pendant très longtemps de ce côté-là, du côté de la, la porte d'Anière. Et puis, direction euh, le Val-Opéré. Alors là, euh, précisément, euh, sur cet axe, je ne comprends pas la séquence de feu. Hein, c'est un feu, un rouge, c'est très pénible. Alors, comme d'habitude, hein, je te les accélère vivement, euh, 8 fois. Donc, euh, tu n'as pas le temps de te fatiguer de ce feu. Mais sur le moment, moi, c'est plutôt fatigant. Alors, je t'ai déjà présenté cet itinéraire. Bon, là, la différence, c'est que c'est actuellement en travaux, hein, sur le, le, la voie de bus, enfin, du côté de la voie de bus à contresens, qui est cyclable d'ailleurs. Euh, on est à Levallois-Perret, et euh, donc on va profiter d'une des deux seules bandes cyclables de Levallois-Perret. Il euh, y a une raison pour laquelle il n'y a que deux pistes ou bandes à levallois pas plus. C'est tout simplement que, en fait, euh, elles ne sont pas du ressort de la commune, celles-ci, elles sont du ressort du département. Autant dire que s'il s'agissait de demander à la mairie de Le val- de concevoir des aménagements cyclables, euh, il en est hors de question. C'est pas la politique maison, du tout, du tout, du tout. C'est infiniment triste, hein, ces différences euh, énormes qu'il peut y avoir euh, entre des communes voisines, entre ceux qui jouent le jeu et ceux qui ne jouent absolument pas le jeu. Et puis la route d'Anière, Clichy-de-Garenne, un tout petit bout avant le pont d'Anière. Je profite de mon petit M12B, va tout droit, qui a été violemment arraché, mais il existait bel et bien. D'ailleurs, il n'a pas été arraché dans l'autre sens. Et c'est parti pour le, le pont d'Anière. Et à partir de maintenant, ça va devenir assez inédit. Euh, l'itinéraire que va me proposer GeoVélo avec des petits tournicotis par moment. Mais bon, ça m'a rafraîchi les yeux parce que c'est vraiment un chemin que je n'avais jamais emprunté, justement. Donc merci GeoVélo tu me fais découvrir des petites rues, des petites routes. Et puis alors dans ces heures-ci c'est très très paisible, je vais avoir le droit à pas mal de contresens cyclables que j'affectionne pas du tout en pleine journée quand ça roule beaucoup parce que c'est c'est pas efficace pour moi, je peux pas y rouler à aussi vive allure que dans, sur une chaussée dans le bon sens on va dire. Et puis je me sens pas forcément bien, voilà. Alors je sais qu'au niveau des chiffres d'accidentologie... Euh, il est, il est prouvé, hein, au niveau de, des chiffres, que, que, que finalement, c'est moins accidentogène que bien des pistes dans le même sens que la chaussée. Euh, néanmoins, j'apprécie pas trop. Je voilà. n'y trouve pas mon compte en termes de temps non plus. Voilà. Je, encore une fois, je circulerai toujours moins vite. Euh, là, j'y suis, il n'y a personne. Donc euh, forcément, c'est royal au bar, c'est génial. Et puis en plus de nuit avec les phares et tout ça, il y, y a beaucoup moins de problèmes de visibilité et d'être vu. Toi-même tu vois venir les voitures bien avant, et tu peux prendre ta place en attendant bien au milieu de la chaussée, il n'y a pas de problème, de toute façon tu pourras te repousser. Euh, C'est là que je vais tourner un petit peu en rond, Je vais finalement je ne vais pas le suivre parce que là, ouais, je ne voyais pas pourquoi. Enfin bon, Bref, j'ai choisi de quitter cette place Sarah et puis d'aller prendre plutôt euh, par l'avenue de la Liberté. Alors par ailleurs, euh, j'aurais très bien pu euh, refaire le, le trajet inverse euh, en mode multimodal avec le train. Sauf que dans ces heures, on se retrouve confronté à une fréquence de train qui est bien moindre. Donc avec le risque de te retrouver sur le quai à attendre 25 minutes, un train. Et donc dans tous les cas, j'étais gagnant en termes de temps à revenir intégralement au vélo. C'est pas vrai à toutes les heures du jour. Et puis au-delà de ça, c'est en plus je suis gagnant au niveau du plaisir. Là, C'est juste un régal. J'ai l'impression que j'ai toutes les rues pour moi. Et puis encore une fois, euh, j'ai au vélo, me fait découvrir plein de petits chemins et euh, c'est plutôt sympa et rafraîchissant. Problème néanmoins, les feux rouges, en pleine nuit comme ça, au milieu de rien. Une fois qu'il y a la seule voiture qui est passée, que tu as accéléré 20 fois la vitesse là, en fait tu t'es pas rendu compte, j'ai attendu 2 minutes à ce feu, mais c'est tentant de te dire je vais y aller, je vais y aller. Il n'y a personne, personne, personne, je, je suis seul au monde. Tiens, tu as vu cette petite piste sur le côté gauche de la route au départ, puis après elle, elle va se poser à droite, comme c'est étrange on est désormais arrivé à la Garenne-Colombe, qui n'est pas spécifiquement cyclable devant l'Éternel parmi ses voisines, hein, entre Bois-Colombe, colombe voit tout ça, où c'est déjà quand même plus avancé. Néanmoins, il y a quand même pas mal de double sens cyclable. Voilà, l'aménagement peinture, j'appelle ça, c'est facile à faire. Et puis tu fais du chiffre avec ça, mais c'est pas de l'aménagement structurant à proprement parler. Dans ces heures-là, ces caisses, c'est juste royal. <rire> c est, c est, ça va être le mot du jour, royal. Voilà, c'est un retour royal. 100% plaisir, euh, en plus, une douceur, euh, pas trop chaud, euh, trop bien, quoi. Voilà, pour un retour en selle, euh, donc Paris et sa banlieue, vraiment une vraie transversale, comme j'avais coutume de faire euh, quotidiennement. Alors ce feu pareil là, pff, il est d'une lenteur mais incroyable, regarde les piétons là, qu'on grille le feu, ils sont très très loin, ils sont passés, si j'avais été à pied j'aurais fait comme eux évidemment, t'as une vue très dégagée, tu peux passer sans problème. Hashtag balance ton chat, <rire> non c'est bon il fait ça bien, il est sur le passage piéton, prends ton temps minou. Alors, Il est particulier ce double sens cyclable, c'est Géovélo qui me l'a fait prendre. Il m'a pas semblé le voir signalisé euh, au départ de la rue, encore moins peint sur la chaussée. Donc pas d'horizontale, pas de verticale, mais bel et bien un feu pour en sortir, un feu dédié aux cyclistes. Et au passage, on est donc arrivé à Colombes désormais, qui est quand même bigrement plus aménagé que la Garenne. On ne va pas tarder à retrouver euh, l'axe euh, au bout de cette rue des d'Orve L'axe du tramway en fait, hein. Donc euh, géré par le département avec cette piste euh, de chaque côté, euh, quelquefois un petit peu interrompue ou partagée avec des contre afin de descendre jusqu'au pont de Beson depuis la défense. Petit freinage d'urgence, euh, évidemment il avait la priorité donc je me suis arrêté sèchement pour lui laisser, il m'a fait un petit signe d'y aller. Bon, bah écoute, merci. Après, euh, j'ai toujours tendance à penser, une fois que je suis arrêté, de toute façon, c'est pénible de relancer, donc vas-y, prends là ta priorité. Inversement, euh, quelques mètres avant, il y a quelqu'un qui sortait de la station-service et qui s'est bien arrêté pour me laisser passer, c'est très rare à cet endroit-là, on se fait souvent des frayeurs. Enfin, c'est typiquement le genre de, de priorité que je ne vais jamais forcer, mais jamais jamais. Comme je dis toujours, les cyclistes prioritaires, il y en a plein, les cimetières. Donc je joue pas avec ça. <rire> je peux vous péter quand on me la pique, mais euh, j'anticipe le fait qu'éventuellement on me la piquerait ma priorité. Bon là, c'est l'heure où il y a toujours des jeunes qui font joujou sur des scooters, avec ou sans casque, avec ou sans lumière, ici sur ce trottoir euh, et sur cette piste partagée sur trottoir. Et là, j'ai eu le truc paranormal qui m'arrive euh, une fois tous les mois, hein C'est-à-dire une onde verte générale pour traverser toutes les voies d'entrée-sortie de la 86. J'avais de la peine à y croire. Boum boum boum boum boum. Oh là là, l'onde verte parfaite. C'est pas souvent ça m'arrive. Coton en bilouc. C'est bien non Ça fait du bien. pour les bagnoles, mais pas pour le pont. Mademoiselle, vous avez besoin d'aide ou vous avez, vous allez loin Non Vous n'avez pas de pas mécanique Ok, super, impec, mais je suis rassuré. Bonne soirée. Elle a eu très très peur. Mademoiselle. En même temps... Euh, je vais pas non plus la laisser euh, dans la panade. C'est euh, si elle est dans la panade. Qu'en dis-tu Clairement, là, elle a dû flipper, mais tout ce qu'elle pouvait flipper, la pauvre. Tiens, un scooter stationné en plein milieu du pont. Est-ce que le pilote piquait une tête dans la scène L'histoire ne le dit pas. Bref, cette jeune femme-là, bah oui, elle marche à côté de son vélo, je trouve ça euh, étonnant. Il fait très très sombre en plus sur ce pont parce que la partie motorisée est éclairée et puis je ne sais pas pourquoi, à cette heure il y a toute la partie piétonne cycliste et l'éclairage est éteint. C'est glauquissime, donc bon, euh, voilà. S'il avait fallu qu'elle aille loin et tout ça avec un vélo, euh, pourquoi pas, abîmé, euh, j'aurais porté assistance du mieux que je pouvais, par exemple ah, oh, mais look, il n'a pas pris la piste obligatoire. Ce qui me fait marrer, c'est qu'après, c'est le même topo, mais il n'y a plus de piste. Ah, cette fameuse piste obligatoire de la rue de Pontoise, hein, qui sert juste de parking de part et d'autre. J'ai bien vu d'ailleurs euh, euh, comment j'ai slalomé entre les véhicules garés. C'est encore pire en journée euh, de l'autre côté avec euh, les véhicules garés devant le garage automobile. Rue des frères Bonneff, alors cette rue géovélo n'a jamais voulu me la proposer. Hein. Voilà, Il y a une magnifique piste à contresens euh, qui remonte. Alors là je prends bien ma place euh, sur la chaussée parce que il euh, y a beaucoup de rues qui arrivent de la droite et bien souvent ils regardent pas trop. Et puis euh, ils arrivent fort, donc euh, je me protège en prenant un maximum d'angle quand je peux. Et voilà je suis rendu dans mon quartier, à la maison, euh, avec euh, un chouette sentiment de, de petite victoire personnelle, d'avoir renoué avec ce type d'itinéraire, euh, une autonomie seule, comme un grand garçon. Sur le relive, là, on voit bien la, la ligne droite, évidemment, ça fait pas partie de la trace, hein, ça compte pas dans la distance. La ligne J, donc, hein, qui m'a amené euh, tout droit jusqu'à la gare Saint-Lazare. Évidemment, la vitesse max aussi est délirante, 164 km h non, ça n'est pas arrivé, <rire> ça n'arrivera jamais. Mais voilà, victoire, petite victoire personnelle face à, à, à, à bah, cette demi-année hein, d'incapacité à faire ce genre de choses. Bon, ça commence à sentir bon la quille, il a euh, bientôt le, la possibilité de renouer avec un quotidien euh, comme il était euh, auparavant. Et ma foi, ça, c'est une perspective qui me ravit, comme c'est pas permis. Et puis ça veut dire bientôt des nouvelles de plus souvent, plus fraîches, plus belles. C'est chouette, non Bon, je te souhaite un excellent week-end. Je te fais un petit bisou. Salut